Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 304 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu de Game Boy Advance qui s'appelle Witch Sorcière, il me semble, hein. traduction de ouf Et donc c'est plutôt je pense un jeu pour les filles Oula du coup j'ai, attendez j'ai pas du tout rangé mon clavier, ça va être un gros merdier Alors, bougez pas Oh J'aurais dû m'organiser avant Oula, c'est parti Witch et il me semble que c'est un jeu de plateforme. Pas dire de conneries. Je vais déplacer Hop, juste un peu mon micro. Parce qu'en fait, du coup, bah, c'est un jeu où vous avez le clavier et, euh, et toujours AB, c'est toujours WX. Et les flèches. Et on appuie sur Start, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a des options dans... On a des options dans un jeu Game Boy. Avec, effet avec, aide avec. Et ben, on est parti. On va jouer. On va voir ce que c'est. Sauvegarde vide. Je vais choisir qui je vais choisir. Le mec. Je suis un mec. Alors, sauvegarde en cours ne pas éteindre la Game Boy Advance. Continuez. Alors en fait j'hésite à regarder soit dans la. <rire> soit dans la compte Alors, je vous le dis juste entre nous. J'hésite plus à regarder. Euh, l'enregistrement parce que du coup j'ai séparé mon écran en deux. À droite, j'ai l'enregistreur, euh, j'ai le émulateur et à gauche, j'ai l'enregistreur. Sur l'enregistreur, c'est beaucoup plus joli que sur euh, l'émulateur. En tout cas, c'est dans les meilleures proportions. Donc, est-ce que je peux choisir quoi que ce soit Non. Pour l'instant, non. oh putain, le texte qui est pas centré. J'ai tellement hâte de passer pour enfin de connaître le texte, il touche le bord là. ...de passer une soirée entière à regarder Michael Justin. Ok, ça, c'est un truc pour filles, hein, on est d'accord. Et ce n'est pas comme si j'allais le revoir. Au fait, je lui ai donné ton numéro de portable. Comment as-tu pu faire ça je crois qu'il manquait un mot dans la dernière phrase. Ne euh, t'en fais pas le hein, euh, euh, téléphone à d'autres garçons. Tranquille. C'est réellement de l'appeler. C'est un jeu de nana. Bon je m'en bats les couilles de l'histoire. Je m'en bats les couilles, je veux jouer. Non, Bah Bla. Je lis même pas des pouvoirs qui ne sont les... que, que n'ont pas les autres humains maintiens le bouton B enfoncé pour créer un bouclier d'énergie plus celui ci en tant que plus si c'est pouvoir élémentaire bouton B pour lancer une attaque et déchaîner un courant J'étais bloqué. <rire> J'étais bloqué. Oui. Donc je vais recommencer. J'ai fait un mètre, je suis déjà bloqué. Ah oh, putain non, t'es sérieux Ouh. Allez, on est parti Pourquoi j'ai l'air d'un Quand je m'assois c'est quoi ce bordel quoi T'as des.. Oh cette paire de fesses quoi C'est un mec ou une femme Je suis en train de jouer une femme, on est d'accord. Tout en appuyant sur le bouton là pour descendre les escaliers ou sauter les vêtements. je sais pas ce que c'est, mais j'ai récupéré un truc. Je crois que j'ai la musique dans la tête, là, là, dans, là, dans la tête, j'ai la musique dans la tête, j'ai la, la, la, la, la musique dans la tête, tu peux voler en appuyant rapidement sur le bouton A. Si j'ai pas envie de faire ce que tu dis, <rire> je vais vers l'infini et l'au-delà! T'es lui? Oui. J'aimerais bien récupérer, s'il vous plaît, ça. <rire> Ok. Un item que je peux pas récupérer. Normal Comment ça je peux pas récupérer les items qu'il y a par terre Allez on s'envole Ah non on peut pas J'ai le jeu quoi, il y a deux trucs, je peux pas les récupérer. Lui non plus, je peux pas le récupérer. <rire> ah si j'arrive par en dessous ça le casse Ah ouais tranquille. Je... il faut... Ah mais d'accord je les ai posés. Faut que je les récupère et faut que je les ramène à chaque fois. En fait c'est pour ça que je pouvais pas récupérer plusieurs à la fois. Hop et allez on va récupérer le dernier. Dommage j'ai trois emplacements en plus. Hey, je viens de faire un affreux cauchemar. Dingue Allez, je m'en bats les couilles du dialogue. Zone terminée. Ouais. Continuez à recommencer, quitter la partie. On va continuer à m'en faire un deuxième. Hein Vu qu'on s'amuse comme des dingues. Ah, mais c'est des pointeurs. Donc il y en a encore trois après. Mais bon, on va tous les faire. Ah il est les couilles. Alors, En fait je joue avec tous les personnages en fait. Tu jettes de loup. Ah oui elle peut voler aussi. là, putain, rends les atomes de ton corps plus légers et te permet de voler quelques temps sans utiliser tes pouvoirs. Oh putain, la salope. Oh putain. Tu utilises ton jet d'eau en appuyant sur le bouton B. Serre-toi de là. Manette pour viser et arroser les méchants Pour refroidir les éléments Mais il est passé où le monstre Ah il n'y plus C'est des méchants là. Ouh là c'est là là qu'il faut être bon au jeu vidéo. Hop là. Tum. Ah, je reconnais cette puanteur. Appuie sur haut de la manette. Plus pour parler à Blum et faire des échanges avec lui. Veux bâton. Et si je t'arrose la gueule, non, t'en fous. Hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum. Maintiens le bouton B enfoncé et utilise la manette pour créer un. Ah oui, d'accord, c'est ce que je viens de faire. Un bouclier d'eau et traverser les zones dangereuses. Ok donc j'ai pas pu, on recommence. <rire> Yolo, on est passé. Un ma un quoi Un métacharde Les métachards sont des fragments de roche cristalline qui proviennent des mêmes montagnes que les pierres élémentaires. Lorsque le, euh, récupère un métashard, celui-ci renforce ses pouvoirs. Tout -tout -tout -tout -tout -tout. Oh, de la vie Si ça c'est pas de la vie Oh, un boomerang. Ah non, c'est le bâton pour l'autre. Tiens, on va lui rapporter son bâton. Je sais plus où il était. Il était là. Ah oh oui, il est magnifique. Ok, il m'a donné un truc, c'est de la vie. Voilà, là c'était vraiment de la vie. Donc tu risques ta vie pour aller récupérer de la vie. Attends, récupère un peu de la de la puissance magique. 2 de marre, est marre de cette musique. marre, en. attention. Tu te vous fait une superbe clé. Mais j'ai vaincu tous les ennemis, bordel. Regagner de la vie Non, il n'y a rien là-haut. Non J'évacue tous les ennemis, qu'est-ce qui m'emmerde J'ai pas raté la clé pourtant. J'aurais raté quelque chose quelque part. Bon, j'y retourne. Non, j'en aurais pas... Et parti parti. On est d'accord, il n'y a aucun autre endroit où je peux aller. Il y a lui, mais on s'en fout. Pourquoi il y a des caisses, là J'ai l'impression d'être un vieil hélicoptère. Je veux pas toucher là Tu non, non, non, non, non, non, non, non. peux pas rentrer C'est quoi ce bordel Oh si on... Alors est-ce qu'il y a un, ce qu'il y a un boss jusqu'à où ça va à ce niveau là Parce qu'il commence à être long. La musique a changé. Ah c'est sympa. Mais ça pue le boss quand même. Voilà, j'ai perdu, je recommence. <rire> Par contre la musique elle a monté d'un seul coup. J'ai baissé à donf et pourtant je sens mon casque. Ah je... j'ai... ça me saoule quoi. <rire> je peux pas la prendre. <rire> je bugue. Ça va, ça va. Quand on leur jette de l'eau, ils meurent. c'est pas mal est-ce que je vais arriver à passer à passer à passer à passer oui oh oui un portail temporel je peux pas passer c'est pas possible c'est pas vrai je peux pas passer Allez, on va aller voir ce qu'on a manqué. Il faut peut-être passer par là. Allez, on y va. Vite, passe, passe par là, passe par là, passe par là. Putain, passe par là, j'étais d'espèce de salope. Espèce de putain de salope. Allez, on y retourne. Allons-y. Je suis censé pouvoir passer là, on est d'accord. Oui, je suis passé. Oh putain, oui. Allez, on monte, on monte, on, monte, on monte. hélicoptère. Hélicoptère, hélicoptère. Trouve une porte pour revenir à Eaterfall. Ok. Donc c'est bien ça, il me fallait la pierre pour pouvoir passer le portail. Oh mon dieu. Allez, on monte. Ah Ah J'ai repris mes forces un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Oui mais là, il va falloir que je ressorte. Mal barrer les gens. Il y a un pixel pour passer. Il y a un pixel. Oh oui. Allez, on se retransforme en boule. Et on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Et le vortex il est là. Oui, la zone est terminée Continuez. Non, quittez la partie. Parce que j'en ai marre. Et nous voilà, on a, fui, on a fait deux niveaux, deux niveaux de Witch. Et c'est bien bien suffisant, 20 minutes. Je pense que ça fait longtemps que vous êtes partis, parce que si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, <rire> C'est que vous êtes fan. Euh, en tout cas, euh, bah, j'espère que ça vous aura quand même plu. Hein, C'est bien de faire durer trop longtemps. Temps. Et là, ouais, là je suis à fond sur la Game Boy Advance. Voilà. Donc je ferai du PC Game Boy Advance. Euh, on verra sur les autres consoles après. Là je suis bien, en plus j'ai bien configuré mon petit truc pour vous de, pour vous faire un, un joli montage. Euh, comme je faisais avant, mais euh, et comme j'ai changé quand même de logiciel entre temps. <rire> Compliqué. Bon, bref. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé, donc euh, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, on se retrouve très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien, salut